soi sur la terre Le choix est le roi, le maître, il règne Oh, tout œil le verra, les nations pleurent sous